Bonjour, merci de votre présence. On est très heureux d'être ici pour ce, ce premier colloque de l'année. Euh, donc, euh, merci à, à Kim et à Isabelle de m'avoir invité à, à ouvrir ce colloque euh, que j'ouvre en qualité co-directeur de l'UR Pluriel, qui est une unité de recherche en lettres, langues et civilisations euh, qui s'est créée il y a un petit peu moins d'un an. Euh, euh, et, euh, nous existons depuis janvier 2022 et nous co-organisons, en, en la personne d'Isabelle gallichon qui est une membre de, de Pluriel, euh, ce colloque. et Nous sommes très heureux de collaborer avec SPH pour un, un événement qui est, qui est important pour nous, qui nous tient beaucoup à cœur sur politique de la littérature, est, qui est un sujet euh, qui est euh, tout à fait au centre de, de nos préoccupations de littéraire à Pluriel. Euh, on est très heureux aussi d'ouvrir cette année par une collaboration avec une autre UR pluridisciplinaire euh, euh, où la philosophie est centrale et j'espère que ça ouvre une série de collaborations à venir. Je suis très heureux de ce colloque au programme magnifique. Euh, alors, je... alors Très souvent quand on ouvre un colloque on ne reste pas après, on prévient les collègues qu'on qu'on n'a pas la possibilité malheureusement de rester avec eux. Alors je vais dire ça et le contraire. Je vais rester un petit peu avec vous euh, puisque je vais présider la première table ronde. Euh, je resterai encore ensuite puisque je parle moi-même cet après-midi. Et puis je vais être obligé de vous quitter en milieu d'après-midi parce que je suis en mission à Paris demain, euh, que je commence tôt demain et je suis obligé de partir à la gare euh, tout à l'heure. Euh, donc, je suis désolé de ne pas pouvoir assister à l'ensemble du colloque. J'espère que vous tous pourrez euh, profiter de l'intégralité du programme. Et euh, bah, encore une fois, je suis ravi de vous accueillir ici et je passe le micro à Merci beaucoup, Jean-Paul. Euh... Pour nous c'est un petit peu pareil à SPH qui est effectivement euh, unité de recherche pluridisciplinaire, bon, il y a des philosophes mais il y a aussi euh, des linguistes, des littéraires euh, et euh, bon, des collègues travaillant dans différentes autres disciplines mais ça fait longtemps qu'on avait envie d'une collaboration avec une équipe de recherche en littérature et euh, euh, euh, Eric Benoît est, est, est là pour euh, en témoigner et donc euh, c'est vraiment un plaisir dans la mesure où bon, de nos jours on appelle nos universités à AL L-SHS, O-SHS euh, donc euh, toute euh, science humaine et sociale et là on a affaire effectivement à un travail transdisciplinaire où on pourra voir <coughs> des pratiques, des méthodes euh, ou des manières euh, de travailler de manière transdisciplinaire qui pourraient euh, illustrer le fait qu'on est bien O-SHS mm -hmm. donc euh, bah, ça c'était une chose que je voulais souligner l'autre chose que je voulais souligner c'est sur... le fait que euh, Isabelle et moi moi-même avons été attentifs et, et bon, attentif euh, au fait qu'on a envie d'avoir plusieurs générations euh, dans, dans le, le travail de recherche. Donc on a parmi nous des jeunes chercheurs, euh, des chercheurs un peu plus âgés, et puis après, des plus encore... Et donc c'est effectivement un collectif, c'est important, parce qu'il y a quand même un élément de transmission. Euh, nous sommes des animaux littéraires, comme dirait Rancière, c'est-à-dire que le langage roule et est là pour tout le monde, il va rouler de tous les côtés pour que vous puissiez en prendre possession. Euh, c'est le principe même de l'égalité et je dois aussi remercier des étudiants ici qui sont en master, certains sont en licence, qui viennent à ce colloque et qui s'initient à la recherche dans ce cadre-là. Donc pour nous, c'est important, euh, la transdisciplinarité, la question euh, des générations. Après, bon forcément, j'ai quelques petits mots à dire sur le programme, mais pas beaucoup, puisque, comme vous le savez, euh, et je vous l'ai envoyé le programme derrière, vous avez l'argumentaire tel que euh, nous l'avons euh, conçu, Isabelle et moi-même, et je ne voudrais pas en, en rajouter trop, mais c'est vrai que euh, les enjeux sont euh, ici euh, divers. Euh, et euh, euh, je suis moi aussi enchantée de, de, de la qualité du, du, du programme et en fait euh, c'est ce qu'on appelle un événement c'est à dire que vous lancez quelque chose et, et d'autres répondent et donc euh, place à l'événement je ne veux pas vraiment euh, en rajouter plus quant à l'introduction euh, euh, sur le colloque proprement dit euh, place à l'événement et puis donc à ce que Isabelle a euh, dit. Euh, donc rapidement hein, pour compléter peut-être les, les mots de Kim euh, je voudrais moi revenir en fait sur, sur ce sujet qu'on vous a proposé euh, qui est un très beau sujet qui s'inscrit dans nos recherches euh, depuis un certain temps euh, mais je voudrais m'attacher donc aux mots tels qu'on les a posés pour vous proposer ce sujet alors une première question qui surgit à sa lecture serait donc est-ce le ou la politique dont il est question dans ce sujet qui euh, m'a déjà évoqué l'ancrage, hein, l'influence de Jacques Rancière dans ces questionnements, euh, et on se souvient aussi dans ce sillage que la réflexion de au bord du politique euh, portait déjà dans son premier mouvement un passage du politique à la politique, euh, où euh, il s'agissait donc de voir le politique comme, je cite Transcère, le terrain de la rencontre entre la politique et la police dans le traitement d'un tort. Alors difficile aussi d'évoquer. Euh, cet ouvrage, sans faire écho à l'autre, au diptyque, hein, au second ouvrage qui, qui, qui, qui se présente donc en miroir, qui serait donc les bords de la fiction, hein, euh, puisqu'on euh, voit bien que, chez Rancière, la fiction, la littérature partage des bords avec le politique. Alors, cette question de la relation... Elle est importante et je pense qu'on la retrouvera évidemment au cours de ces deux journées. Littérature et politique entretiennent-elles des liens On l'imagine, sinon nous ne serions pas là et je pense que l'actualité ne cesse de nous le rappeler. Euh, mais on peut se demander aussi s'il existe une porosité entre ces deux champs ou sont-elles réductibles l'une à l'autre Peuvent-elles se confondre aussi, comme semble l'affirmer Camille de Toledo, euh, qui préfère lui utiliser la notion de poétique qui recouvre à la fois... La littérature et le politique. Une deuxième question, au fil de ce titre, pourrait porter sur la parenthèse et le, le S qu'elle contient. Donc, une ou plusieurs politiques, quelle importance accordée à, cette, à, cette, à ce qui est entre parenthèses Est-ce une simple suggestion, impossible, une suspension ou une mise en valeur Dans l'ouvrage référence donc de Jacques Rancière, politique de la littérature, le terme est au singulier. À noter qu'un... Premier texte de Jacques Francière, publié en 1996, donc 11 ans avant l'apparition de Politique de la littérature, euh, eh bien, euh, raisonner différemment puisqu'il évoquait alors la le politique de l'écriture. Hein. Donc, quelle différence entre Politique de la littérature et Politique de l'écriture euh, Il semble, a priori, que dans le texte de 2007, euh, il n'y ait plus de différence puisque la littérature était définie comme l'art d'écrire. On le sait, l'expression politique littéraire est bien plus ancienne et on la trouve sous la plume d'Alexis de Tocqueville en 1856 dans l'Ancien Régime et la Révolution. Euh, comment comprendre donc euh, l'expression politique de la littérature assortie d'un éventuel pluriel Alexandre Giffen donne note dans La, dans la littérature est une, une affaire politique, un ouvrage récemment publié, qu'elle ne relève plus de l'analyse qu'avait dressée Gisèle Sapiro dans « Les écrivains et la politique en France », où elle dressait une typologie, surtout le XXe siècle jusqu'à la guerre d'Algérie. Comment entendre donc cette possible diversité des politiques de la littérature Sur quoi se fonde le la politique dans la littérature De quoi relève la politique dans la littérature, lorsque Rancière précise je cite, « la littérature fait de la politique en tant que littérature ». On va donc déplier durant ces deux jours ces questions, mais déjà des pistes se dessinent. Euh, la question de l'engagement, hein, elle est balayée par entière. Qu'en est-il donc de l'engagement Cette autre forme d'une littérature politique plus que d'une politique de la littérature. Si c'est là une question autre de notre sujet, elle ne doit pas non plus être nécessairement évincée. La question d'une langue littéraire qui rend sensible un état du monde, comme Flaubert donnait à voir dans sa langue la démocratie. La question du récit, qu'il soit récit de soi ou récit de l'autre, c'est une question prééminente depuis la fin du XXe siècle. Et la narrativité tisse une compréhension du monde qui invite les SHS à la table de la littérature. Et enfin, peut-être la question de la puissance d'action de la langue, non pas celle qui isole le fait littéraire dans une intransitivité du langage, mais celle, par exemple, de la poésie du début du XXIe siècle, celle par exemple d'un Jean-Marie Glaise ou d'un Jean-Christophe Bailly qui trouve dans le politique une exploration du littéraire. Enfin, une troisième question pourrait être politique de la littérature, mais pourquoi pas politique du littéraire et à travers le littéraire, on n'entend pas nécessairement la notion de fait littéraire de Jean-Marie Schaeffer, mais plutôt l'adjectif substantivé que propose Alain Viala dans son dernier ouvrage « L'adhésion littéraire ». En effet, l'extension du domaine de la littérature nous invite peut-être à déborder hein, de ce terme de littérature. Le littéraire est de plus en plus au cœur de la cité, au cœur de l'agora, puisque les terrains du littéraire se, se multiplient au niveau de la société. Littérature de terrain, littérature en résidence, littérature numérique. Se démultiplient ainsi aussi les pratiques littéraires et on pense à la littérature de performance, à l'écriture créative d'ateliers, à l'enquête analysée dans les travaux de, de Florent Coste entre autres. Cette question donc, des pratiques littéraires rencontre la réflexion pragmatiste de John Dewey, et la littérature devient une expérience où elle, se, elle travaille la performativité de la langue. Aussi, aussi pourrait-on entendre le littéraire en écho à George comme l'œuvre à l'œuvre. Si bien qu'il n'y a pas simplement une extension du domaine de la littérature, mais aussi un élargissement des expériences. Non seulement un élargissement des expériences littéraires, mais surtout un élargissement des expériences par le littéraire. Ce qui nous invite à penser le littéraire à l'aune de la notion de travail. Il y aurait un travail littéraire qui serait à la fois un travail que l'on ferait à partir du littéraire, à partir des textes, de la lecture, de l'écriture, de l'analyse, mais qui relèverait aussi du travail que la littérature fait en nous. Et cet élargissement du littéraire se manifeste à travers de nouvelles formes de vie. Ainsi, Peter Zandi parle de politique de la lecture dans son dernier ouvrage « Pouvoir de la lecture ». Jean-Christophe Vailly nous invite à un élargissement du poème. Marielle Massé a un élargissement radical de nos formes de vie par la littérature. Jean-François Puff a un gouvernement des poètes. D'où toute la pertinence et la puissance du « S » entre parenthèses, car le travail du littéraire semble nous conduire vers une diversité du politique, mais aussi vers des formes de vie littéraire pour repenser le politique. Mais laissons place à vos réflexions qui vont nourrir, nous n'en doutons pas, ces deux jours de discussion. Merci beaucoup. Merci Zola. Bon.